Le programme Supermakers porté par l'association Créative Handicap est une formation d'une année qui s'adresse aux personnes autistes âgées de 16 à 30 ans. Cette formation est divisée en deux modules bien distincts. Un premier module axé sur l'apprentissage de la programmation de la robotique et de la modélisation 3D. Et un deuxième module davantage axé sur la maîtrise du design graphique et de la création assistée par ordinateur. Le premier module du programme Supermakers forme au métier de Fab Manager ou d'Assistant Fab Manager, mais également au métier de la domotique. Le module numéro 2 forme quant à lui au métier de designer graphique ou de web designer. Pour postuler au programme Supermakers, l'apprenant ou sa famille contacte directement l'association Créative Handicap. À l'issue de ce premier contact, un entretien avec l'équipe pédagogique sera fait. Pour participer au programme Supermakers, euh, aucune compétence particulière n'est demandée à l'apprenant. La personne doit cependant savoir lire, écrire, compter à minima et savoir utiliser l'outil informatique, ce qui primera avant tout est sa motivation. Et pour conclure, je dirais, ne venez pas avec ce que vous savez faire, mais ce que vous avez envie de faire avant tout.